Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30 de ce dimanche 23 octobre 2016 à la une de votre journal ce soir. Une enquête approfondie pour faire toute la lumière sur les causes de l'accident ferroviaire des d'Ezeka. Une instruction que le Président de la République a réitérée ce jour dès sa descente d'avion. Le Président Paul Biya a également dit sa compassion aux familles éprouvées et salué la promptitude des membres du gouvernement. Voilà pour le titre. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Le Président de la République est de retour au Cameroun depuis cet après-midi. Le Président Paul Biya, dès sa descente d'avion a tenu à renouveler ses condoléances aux familles affectées par le drame des états et réitérer ses hautes prescriptions au gouvernement quant à l'assistance médicale des blessés et l'ouverture d'une enquête devant permettre de faire ma lumière sur cet accident ferroviaire je vous propose d'écouter le président de la république au micro' Baleine de libye Avec Paroles vont d'abord aux familles des victimes et aux blessés. Et je tiens à renouveler à leur intention, toutes les condoléances attestées que je de sang. Aux blessés, Et je souhaite un rétablissement rapide. Face à cette euh, catastrophe sans précédent dans notre pays, euh, j'ai ordonné au gouvernement de prendre un certain nombre d'actions, un certain nombre de mesures, en particulier pour une enquête, une enquête approfondie, pour établir les causes profondes cet accident ou cette dame. J'ai également prescrit que les formations euh, hospitalières qui vont recevoir les blessés, les soins auprès euh, de l'État. J'ai également décidé que le 24 octobre serait déclaré jour de deuil national. Je crois que c'est la meilleure manière de souligner solidarité entre toute la nation et les victimes de euh, cette catastrophe. Je dois tout de même souligner que la réaction du gouvernement m'a paru assez positive, aussi bien du côté des ingénieurs qui ont rétabli tant bien que mal la circulation entre euh, Yaoundé et toile, que euh, tous les autres services qui ont Auprès du ministère des Transports, des Travaux publics pour transporter, fouiller, faire en sorte qu'on ait une vue claire de l'étendue de, de la catastrophe. Et je crois que nous devons placer ce deuil national sous le signe de la faveur patriotique, sous le signe de l'Union des corps, où ensemble on continue à relever les défis que l'avenir nous pose. En tout cas, je demande aux Camerounais, dans des circonstances comme celle-ci, de faire preuve de courage et de dynamisme. Et vais il était attendu, il est de retour au Cameroun, le président de la République, Paul Bia, de retour à Yaoundé cette fin d'après-midi dans une ambiance dominée fortement par le souvenir des événements de vendredi dernier à Ezeka. Des événements qui ont entraîné la mort de près de 80 compatriotes. S'adressant à la presse au pavillon d'honneur à l'aéroport international de Yaoundé-Simalen, le président Paul Bia a fait part de sa vive émotion avant d'indiquer une série de mesures prises par le gouvernement pour alléger la souffrance des personnes affectées et faire la lumière sur ce drame. Voici le reportage de Yves-Marc Medjot. Un aéronef estampillé du drapeau national vert ou jaune et désormais familier des Camerounais. Une météo des plus capricieuses qui alterne subtilement soleil de plomb et menace d'orage. En cette fin d'après-midi du dimanche 23 octobre 2016, jour de retour au du président de la République, le pavillon de l'ordre de l'aéroport international des simalen se veut le reflet de l'ordre de choc qui vient de traverser le pays tout entier. Seule l'ardeur militante des groupes d'animation mobilisés tout autour de l'esplanade donne à voir l'image d'un peuple qui refuse de se résigner malgré la grande douleur qu'il habite, Malgré la profondeur des blessures, face à l'effroi, il faut garder le sang-froid. C'est dans cet environnement tout point singulier que l'avion spécial est à, à son bord, le chef de l'État camerounais achève ses manœuvres. Le président Biya qui en sort a le visage serré. À ses côtés, la première dame Chantal Biya fait encore avec la nation entière la douleur de ses compatriotes frappés par la catastrophe de vendredi dernier à Ezeka et avant tout la sienne. C'est bien la raison pour laquelle, bien avant de regagner le Cameroun, Paul Biya a assuré un monitoring permanent des événements de fin de semaine dernière au Cameroun et donné des instructions nécessaires pour leur gestion prompte et efficace. L'escalier pavillon d'honneur de l'aéroport de Simalène va donner au président de la République l'opportunité de procéder à un échange de civilité et à un partage d'informations avec les représentants des différents grands corps de l'État. En tête des personnalités reçues, Marcel Yang Difendi, le Président du Sénat. Il est suivi par le Président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Troisième personnalité à être reçue en audience par le Président Biya, le Premier Ministre Philemon Yang. Face à l'ampleur de la situation à Manilaï et Ezeka, le gouvernement, sous la conduite de son chef, cet employé non seulement a apesé la douleur des concitoyens meurtri mais aussi a apporté des réponses conséquentes à leur détresse. Un élan de solidarité et de compassion qui fait honneur au pays tout entier et qui dans le même temps a réussi à mettre en mal l'activisme de quelques habiles récupérateurs qui ont voulu tirer avantage de la situation pour faire vaciller la République. Avec le ministre le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongor, qui a animé un pôle important de la mise en œuvre des hautes directives présidentielles sur ces différents fronts, il sera aussi question de faire le point. Ce balai d'audience s'achève avec l'entretien que le président de la République aura avec le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Martin Bellinger Bouteau. Dans le même temps, la première dame Chantal Biya, dont la sensibilité pour les grandes causes sociales est connue de tous, ne manquera pas de partager sa vive émotion avec les épouses de proches collaborateurs du président de la République dans l'un des salons du pavillon présidentiel. Pendant ce temps, la presse nationale, fortement représentée, est à l'affût, attendant et espérant de susciter une prise de parole du président Biya, le chef de l'État. Accepte volontiers de se prêter à l'exercice. En un peu plus de trois minutes, le président Bia s'adresse à ses compatriotes pour leur faire part de sa vive émotion et celle de la nation entière. Par la suite, il indique la batterie de mesures prises par les pouvoirs publics pour surmonter ces épreuves. Une prise de parole qui rassure en même temps qu'elle vient redonner du bon au cœur des familles sinistrées. L'essentiel étant dit, le chef de l'État, rejoint à nouveau par la Première Dame, procède à un ultime échange de civilité avant de prendre place à bord de la limousine présidentielle direction le Palais de l'Unité. Un palais à l'entrée duquel des dizaines de compatriotes, malgré la tristesse ambiante, ont tenu à venir exprimer leur bonheur de revoir leur président. C'est un retour présidentiel particulièrement attendu après la catastrophe ferroviaire des États et cette ambiance de deuil était perceptible ce jour au pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. C'est la nation toute entière qui compatit à la douleur des familles durement éprouvées. Notre reporter Joseph clément a observé cette ambiance autour d'un retour pas comme les autres. Est le pays tout entier depuis la catastrophe ferroviaire des ECA le 21 octobre 2016. C'est un épais manteau de deuil qui enveloppe l'aéroport International et ronde de ce dimanche. Le pavillon d'honneur porte le deuil. Sur les visages, la tristesse se lit dans les mines des personnalités qui attendent d'accueillir le président de la République et son épouse, Mme Chantal Biya. Dans un silence de cathédrale, Paul Biya, que suit la première dame, Mme Chantal Biya, descend l'échelle de coupée. La mine visiblement touchée par cette catastrophe sans précédent dans l'histoire du Cameroun. 75 morts déjà au compteur, un bilan lourd que la nation affronte avec courage et dignité. À l'intérieur du pavillon de l'aéroport international de hondes malem toutes les personnalités présentes échangent juste un petit mot ayant comme le souffle coupé par le malheur. Qu'à l'accoutumée, la presse nationale se fait plus présente et plus nombreuse pour capter les émotions et la déclaration présidentielle. Pendant les audiences qu'accorde le chef d'État Paul le pavillon exhale le même parfum de tristesse. Atmosphère identique dans le salon attenant où la première dame cambodaise, madame Chantal Bia, partage avec des épouses, des proches collaborateurs, la tristesse d'une nation unie autour. La habituelle des militants et militants du RDPC cède le pas à des chansons et attitudes de compassion la veille d'une journée de deuil national décidée par le chef de l'État. A des égards, le retour présidentiel du dimanche 23 octobre 2016 était particulier. Le retour, par comme les autres. Et toujours en rapport avec ce sujet, je rappelle que la journée de demain, lundi 24 octobre 2016, est déclarée journée de deuil national en la mémoire des victimes de l'accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Ezeka, département d'Union et Kélé, Les drapeaux seront mis en berne toute la journée sur l'étendue du territoire national. C'est un décret du président de la République, Paul Bia. Il n'est dit nulle part que cette journée est fériée et chômée. Demain est donc journée ouvrable. Un peu plus de 48 heures après le déraillement du train Intercity 152 à Ezeka, les recherches seront poursuivies. La mobilisation des différents corps militaires, gendarmes, police, sapeurs-pompiers, secouristes et autres également sur le site de l'accident. 11 nouveaux corps ont été extraits des wagons renversés avec le concours de bulldozers. La voie ferrée a été libérée et le trafic ferroviaire a repris. On enfin, fait le point avec notre envoyé spécial Éric Benjamin Lamère. Catastrophe ferroviaire qui a endeuillé le Cameroun, les recherches se poursuivent toujours pour retrouver les derniers corps encore prisonniers des wagons. Avec les 11 corps extrêts ce dimanche, le bilan provisoire est porté à 119 morts pour environ 500 blessés pris en charge dans les formations de Yaoundé et de Douala. Les wagons qui encombraient la voie ont été relevés et déplacés. La voie endommagée a été réparée. Le trafic a timidement repris depuis ce samedi soir. Le gouvernement est Camraï, ont mis sur pied des suites de crise et des niveaux verts pour informer les victimes et les familles des victimes. Au cours d'un point de presse bénisse ce dimanche soir, les responsables de Cabra, tout en se montrant solidaires de la détresse des familles et des victimes, ont fait une évaluation actuelle de la situation. Avec le concours du corps national de sapeurs-pompiers, de la Croix-Rouge, de l'armée, les blessés ont été référencés dans des hôpitaux de Yaoundé dont la liste a été communiquée. La commission médicale de la cellule de crise assure le suivi de ces blessés que nous visitons chaque jour. Une assistance physiologique a été mise en place à la gare de Bessengue avec le concours de l'hôpital général de Douala. La voie principale a d'ores et déjà été rétablie au niveau de la gare des Zeka. et les trains sociaux et fret qui desservent les localités enclavées au réseau sur l'acte de la Ronde vont reprendre leur circulation au fur et à mesure. Le train intercity pourrait pour sa part reprendre ses activités au terme du deuil national décidé par son Excellence M. le Président de la République, son Excellence M. Paul Biard. Dans la foulée du deuil national décrété par le Président de la République, la commune des Écarts organise demain à de la gare des Écars un service interreligieux en hommage aux victimes. Elle est allée hier samedi apporter du réconfort et une assistance sociale aux victimes de l'accident ferroviaire des états. La ministre des Affaires sociales, Pauline-Irène Guéné, a visité les blessés de l'hôpital de district, parmi lesquels un bébé de 6 mois environ. Le compte rendu de Philippe Roger et Sama, de CRTV Centre. Une tournée marathon qu'a effectué le ministre des Affaires Sociales à Ezeka au lendemain de l'accident ferroviaire survenu dans cette cité capitale du Kenya Objectif, apprécier l'évolution de la situation sur le terrain et apporter du réconfort aux victimes et équipes de secours. Nous sommes venus ici exprimer notre solidarité envers euh, les blessés joints, envers les familles éprouvées, pour montrer notre accompagnement. Après un point de travail avec le préfet du département Aboubakar Iawa, entouré de son état-major de crise, la délégation du ministre s'est aussitôt rendue à l'hôpital de disciples des États. par la menace, presque tous les blessés ont été transférés vers Douala et Yaoundé, ainsi que tous les corps. Seuls ces corps étaient en attente de traitement. Et côté patient, juste un bébé survivant est interné. Elle a environ six mois et aucune information sur ses parents. Sur place aussi, quelques membres des familles voulant retirer leur corps. En urgence, le ministre a prescrit un accompagnement psychologique. Oui, on en en train, à l'endroit des populations locales pour assister les blessés et les familles qui sont venus accueillir leurs personnes. Ils sont en train d'organiser au niveau de la délégation des parents l'accompagnement psychosocial des victimes sur le lieu du drame à la et à 300 mètres plus loin, Pauline Irene Déné a aussi apprécié la forte mobilisation des forces de l'ordre et des équipes de secours à l'œuvre pour soulever les wagons encore couchés avec l'espoir de retrouver des survivants. La ville des Zeka, qui a également accueilli le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation ce dimanche, René-Emmanuel Sadi, est allé évaluer la situation qui prévaut sur place et booster le travail des équipes de la protection civile mobilisées. Aux uns et aux autres, le MINAT a recommandé plus de patriotisme pour cette cause nationale. François Bakari de CIR une descente, deux arrêts. à Ezeka, où un accident ferroviaire a endaillé des familles. L'état des wagons en dit long sur l'ampleur du choc qui a fait des morts, de nombreux morts. La recherche des corps dans les décombres s'intensifie. À la manette, une équipe multisectorielle qui s'active de jour comme de nuit, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a dit être venu ajouter à toutes les expressions déjà manifestées jusqu'ici son témoignage nous permettant euh, de voir un peu comment renforcer nos capacités dans le domaine de la protection civile. Je rends compte au président de la République et je pense que euh, face à ce qui n'est pas prévisible, c'est-à-dire la catastrophe, qu'on ne peut pas prévoir, il faut à tout le moins essayer de, de prévenir. À Maniaï, où la route s'est coupée, interrompant le trafic sur l'axe voilà Yaoundé pendant une journée on y a déjà mis quelque chose de provisoire qui permet quand même aux véhicules de passer. Les travaux sont entamés pour une déviation en vue de permettre la mise en place de notre ouvrage d'art définitif. René Emmanuel Sadi a surpris les ouvriers à l'heure. On doit saluer tout ce qui a été fait par euh, une force de défense, de sécurité. Je pense ce qui se fait, tout ce fait colossal. Je pense qu'il faut saluer tous ces efforts, saluer voilà les efforts des autorités administratives et euh, véritablement tout mettre en œuvre pour que le peuple de Cameroun puisse faire face à cette situation en, en toute communion. Le Minat, au cours d'une séance de travail qui a pléturé sa descente sur le terrain, a salué les efforts déjà déployés pour faire face à la catastrophe et a insisté pour que tout soit mis en œuvre pour relativiser les conséquences. Dans toujours dans le cadre du réconfort du gouvernement aux accidentés de la voie ferrée hospitalisée à Yaoundé. Le ministre de la Santé publique était ce dimanche au, au chevet des blessés en compagnie de ses homologues, de la communication et des affaires sociales. Les escales effectuées à l'hôpital central, au centre des urgences, à l'hôpital militaire ou encore au CHU de Yaoundé ont permis à André Mamafouda et à sa suite de se faire une idée de la qualité des soins administrés aux blessés et à l'issue de la visite, une séance de travail a permis de redéfinir les priorités à la prise en charge et à l'identification des personnes décédées. Iring Yanafuuda reportage. Au chevet des blessés des États hospitalisés à Yaoundé, des présences inhabituelles qui suscitent une lueur d'espoir ou apporter une bonne dose de réconfort aux incidents de l'envoi ferré, le ministre de la Santé publique se fait accompagner par ses homologues de la communication et des affaires sociales. La délégation passe de salle en salle pour s'enquérir, de l'état de santé des blessés pris en charge à l'hôpital central, au centre des urgences, à l'hôpital militaire et au CHU. De Yandé. Et comme le gouvernement tient à ce que le taux de décès en milieu hospitalier augmente, l'état des besoins est dressé sous l'appréciation de la hiérarchie qui redéfinit les priorités. Il y a effectivement un certain nombre de problèmes qui se posent parce que certains de leurs familles ne sont pas présentés et pour d'autres il y a des chocs psychologiques. Donc, ces aspects doivent être résolus et j'ai demandé à chaque formation sanitaire de faire parvenir rapidement l'état des besoins. La question de la prise en charge des blessés est déjà résolue, mais les choses tardent à se clarifier pour le retrait des corps identifiés ou non, ce qui amène les proches des personnes décédées à faire le pied de cru devant la morgue de l'hôpital central. La conduite à tenir est prescrite par qui de droit. Nous devons prendre toutes les dispositions euh, d'usage pour qu'on libère progressivement les corps après qu'on se soit assuré que la personne qui récupère le corps est bien le parent direct. Ceux qui cherchent les corps vont d'abord au ceux qui ne retrouvent pas leur corps là-bas, vont à l'hôpital central. Les morts ne sont plus de ce monde, mais les blessés graves ont besoin de sang. Et pour sauver des vies, le corps médical est invite les Camerounais volontaires à donner du sang pour vous approvisionner les banques de sang des hôpitaux publics. Allons maintenant sur l'axe lourd Yaoundé Douala pour parler, pour reparler de l'effondrement de la nationale numéro 3 à Magnaï. Après l'ouverture de la route à la circulation hier, les travaux de consolidation se sont poursuivis ce jour sur le site. Les ouvriers, techniciens et ingénieurs s'activent à élargir l'ouvrage de franchissement. Le ministre des Travaux publics qui a fait le déplacement de Magnaï ce jour a instruit la construction dans les prochains jours d'une déviation et d'une voie de contournement pour faciliter la circulation sur le tronçon de route Yaoundé-Boumébel. Enfin, le point de la situation à Mamiaï dans ce reportage de Mélanie Béthébé. Ça circule à Magnaille, un peu difficilement parfois hier, mais plus sûrement depuis ce dimanche. Dans le même temps, les travaux de consolidation de l'ouvrage de franchissement se poursuivent. Je demande qu'il y ait un passage à deux fois. C'est pour cela que le, le, le personnel technique s'active à ajouter les IPN pour que nous puissions prolonger le madrier qui est déjà fait, au moins 1m60. Les instructions du ministre des travaux publics sont claires. Il faut que la largeur de cet ouvrage provisoire de franchissement épouse la largeur de la route et que soit construite une déviation. Les ouvriers s'attellent à la tâche. La suite, c'est faire un à définitive ici, qui va être entrepris dans les meilleurs délais. Côté là-bas, il y a des travaux que nous sommes en train de faire. C'est pour créer une déviation, euh, reprendre le trafic là-bas, quand on va travailler de manière définitive ici. Lors de sa visite d'inspection ce dimanche, le ministre des Travaux publics et sa chute ont par ailleurs parcouru certaines pistes dans l'arrondissement de madame. Des routes susceptibles d'être instituées en voie de contournement lorsque les travaux confortatifs de la Nationale numéro 3 prendront leur vitesse de croisière. Nous avons visité la voie de contournement de 15 km pour laquelle nous avons déjà défini Le profil en travers, ça va être une route de 3 x 5 x 2 avec un mètre d'accotement de, de part et d'autre. Nous y avons de nombreux six ouvrages de franchissement qu'il faudra donc construire. Les travaux là de la voie de où vont commencer après demain ou plus tard. Il faut dire que trois entreprises sont sous contrat avec l'État du Cameroun en ce moment pour la réhabilitation de cette route névragique de l'économie de la sous-région. Le montant des contrats s'élève à près de 23 milliards de francs CFA. 337 ouvrages de franchissement faits de Buse sur l'axe yaoundé douala vieux de trois décennies, devront être reconstruits. Le jour passe et des interrogations, des morts, c'est le temps en tout cas par lequel passent les populations de 20 et de celles 2 C'est dans la Mefou et à Coman. Le temps par lequel leurs enfants se rendent à l'école tous les matins s'est affaissé et les crues menacent d'emporter quiconque s'y risque. Cette situation pour l'instant se gère en faisant un détour de plus de 12 kilomètres, là où 10 minutes suffisaient à rallier le campus. La vue communautaire là-bas a pris un sérieux coup. C'est la L'affaissement de ce pont il y a quelques mois était un amusement pour les cultivateurs alentours, nageurs occasionnels, jusqu'à ce que l'un d'entre eux perde son enfant. L'enfant a chauffé exactement aux environs de 17 heures, en le transportant pour le centre de santé de Hen, arrivé au niveau du pont le pont était déjà effondré. Euh, il fallait qu'on pouvait maintenant arriver au niveau des rails l'enfant a rendu Ram. Mon fils avait deux ans. Il est mort comme ça. Le drame se fait vieux. Les rides de la douleur, elles, ont raviné à jamais le visage d'un père, installé tout comme l'herbe qui a pris possession de cette route. Ils en poursuivent tout de même l'usage, par entêtement, faute de mieux aussi. Le pont est conçu pour la première fois par un sous-profet en 1972, et la baie Prospère à Béga l'a refait en 2000 lui, tu avais vu le platelage, tu sais t'as fait là. C'est pourtant le chemin idéal pour aller à la messe ou à l'école parce qu'il facilite la vie des gens. Avec le pont, nous avons 10 minutes à 15 minutes pour arriver à la paroisse. Mais maintenant, sans le pont, il faut parcourir. Nous, nous, nous reculons, donc une heure de temps. Moi-même, j'habite en route. Dans une route, route. Oui, tu déjà. Mais la population souffre beaucoup. Pratiquement 40% ont des chrétiens qui est coupé d'un accès facile pour pouvoir Arriver à l'église. Depuis deux ans, une première lame s'est affaissée. La seconde reste suspendue à un support définitivement pourri depuis trois semaines environ. Et la lame restante danse avec la vie des gens. En bas, à Kono, est une rivière au courant intrépide. Même les adultes ne s'y risquent que quand ils n'ont pas le choix. Les grandes pluies de ces derniers jours montent la crue jusqu'au pont actuel, tremblant pour ses écoliers. Enfants, inconscients du danger, sur le retour des classes. Ils vivent d'un espoir ici. C'est que la télé montre leur désarroi. Parce qu'ailleurs, quand la télé a montré, les choses ont changé. Voilà, la télé a fait. Et on espère que les choses vont changer. En religion, on prie toute concession confondue pour les victimes des états. Allah épargne à l'avenir le Cameroun d'un drame semblable à celui de vendredi dernier à Ezeka, qu'il conforte les victimes et guérisse les blessés. Supplication entendue à un début d'après-midi à la mosquée des Sos à Yaoundé, c'était à l'occasion de la prière spéciale organisée par le Conseil des imams et dignitaires musulmans du Cameroun de Sibimuc. L'organisation mobilise la communauté musulmane pour un recueillement de grande envergure à travers le Triangle National. Voici le reportage de Rodrigue Bertrand Thuneau. Salmodie et lecture du Saint-Coran, invocations et intentions de prière, aucun des éléments usités de recueillement que recommande l'islam en circonstances de deuil n'a été omis à l'occasion de la prière spéciale en la mémoire des victimes du funeste déraillement des déas à la baguette, près d'une dizaine de dignitaires musulmans venus de Yaoundé, de Balmaïo et de Bolova. Cet accident a fait mal dans notre cœur. Tous les imams du Cameroun et tous les musulmans du Cameroun ne sont pas contents de cette filière-là. C'est pourquoi on a décidé aujourd'hui de prendre un peu de nos temps pour prier pour que ceux qui ont mort Dieu le pardonne. Ceux, ceux qui ont dans les hôpitaux, que chacun rentre c'est lui avec la santé. Les imams ont pensé à une interrogation qui turlupine les proches des victimes. Pourquoi Allah a-t-il permis cela Dieu, c'est lui qui nous a crié. Il fait comme il veut. Quelqu'un ne peut pas passer. La chose que le Dieu a parlé. Les dignitaires ont lancé une invite à davantage de recueillement lundi, jour de deuil national. Il faut prier, prier pour le bon rétablissement de ceux qui sont malades. Prier pour que nous n'ayons plus ce genre d'accident malheureux. Prier aussi pour que Dieu donne de à nos dirigeants pour bien gérer cette situation de crise. Ils seront accompagnés ne serait-ce qu'en esprit, par les rescapés et leurs proches. Toujours en religion, à l'initiative du président général de l'église évangélique du Cameroun, un culte sera célébré demain à 16h, en la paroisse de l'Ankak, siège de la région synodale centre et sud 1. Suite à la catastrophe ferroviaire des États, le président de la Conférence épiscopale nationale, Monseigneur Samuel Cléda, invite tous ses confrères dans l'épiscopat ainsi que leurs collaborateurs à célébrer demain des messes de requiem pour le repos des hommes des disparus. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale nous en donne les détails. Monseigneur Benoît Kala est au micro de Pierre Bilambarga. Cinq ans déjà qu'existe l'université catholique d'Afrique centrale, institut catholique de Yaoundé. Un grand moment pour revisiter le temps parcouru dans cette institution qui est un nom de Saint Jean-Paul II, alors qu'il était le pape de l'église catholique romaine. A l'actif de l'université catholique d'Afrique centrale, euh, on est fier d'avoir formé plus de 10 000 diplômés, non des membres parce que parmi les étudiants que nous avons formés qui sont aujourd'hui euh, déjà en activité, dans les sociétés, dans les entreprises. Cette semaine qui commence est bien remplie. Au menu, un colloque international, des activités culturelles et culturelles, ainsi qu'une importante journée pour les ouvertes pour marquer l'événement. L'association des conférences épiscopales de la région de la centrale a voulu que cette célébration se fasse en trois volets. Il y a le volet liturgique avec euh, une messe pontificale d'ouverture le 24. Et puis il y a le volet académique, le volet académique, où nous avons la rentrée sur l'année académique qui aura lieu le 26, la remise de la touche académique à son éminence Christian Cardinal Toumi et la troisième articulation, la remise des médailles. Ensemble, l'université catholique, ce don de Saint-Jean-Paul II, est une belle relique, un extraordinaire outil de l'église catholique pour la formation intégrale de l'homme. Nous aurons donc monseigneur Benoît Kala, le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Dans nos prochaines éditions, vous aurez compris que le reportage qui vient de passer concernait plutôt les 25 ans de l'UCAC de l'Université catholique d'Afrique centrale qui fait, qui fait le bilan de la mission qui lui a été assignée par Rome, à savoir la formation des jeunes africains de la sous-région au service de la justice et de la vérité. Le reportage de la semaine retenu par la rédaction ce soir a à l'accident ferroviaire survenu vendredi dernier dans le Lyon et est un drame qui a plongé de nombreuses familles dans le désarroi. Des familles qui parfois déboussolées, déboussolées n'ont pas cessé de courir d'hôpital en hôpital à la quête d'informations sur leurs proches. Certains ont pu récupérer les dépouilles, mais le questionnement demeure sur ce qui s'est réellement passé. Voici le reportage de la semaine. Martine Mendengé. Merci. La famille Kona à soi est dans le désarroi. Junior Sidoine Len, 21 ans, étudiant en quatrième année de médecine, n'a pu échapper au train de la mort. Son ami qui m'envoie le numéro, de truc, il me dit ce n'est pas, pas bon le train de Et Je dis quoi hein? Il me dit appelle Chico. Pendant que moi j'appelais Chico, il était dans le coma. Quand Chico est sorti de son coma, je rappelle, il découche le téléphone, je lui demande tu es avec Julien, il me dit oui. Je pas sur le téléphone. Je tremble au téléphone. Je lui demande Chico qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi tu n'arrives pas à me parler Qu'est-ce qui ne va pas, Chico Dis-moi. Dis-moi une fois, Chico, qu'est-ce qui ne va pas Il me dit que je n'ai sous le train. Je suis est sous le train. C'est <coughs> comme ça que j'ai aussi pas sous le <coughs> Difficile ici de réaliser ce qui s'est passé il y a 24 heures. Les proches de Junior n'ont pas résisté à se rendre sur les lieux du drame à Ezeka pour amener le corps de leur fils à la morgue de l'hôpital général, ici à Yaoundé. C'est sous le train, il est encore vivant. Il me dit qu'il respire encore. Il n'y a pas de secours. Il n'y a Donc à 17h que il me en semble fait, qu'on vient de retirer le corps sous le, sous le wagon. Comme la famille Connard, de nombreux parents et amis demeurent dans le désarroi. Certains ne savent toujours pas vers qui se tourner pour avoir des nouvelles fiables. Ma petite soeur à Okunu, à heure. monsieur le caisse, est venu m'appeler pour dire qu'elle n'a pas trouvé le corps je vais me renseigner, on dit que non c'est l'armée, l'état camerounais a dit que c'est France en charge, donc a dit à ces gens de, de bien orienter et même maintenant je les interpelle, d'appeler Cambrai et appeler tous les médecins qu'on dise, d'où se trouve les camps de... de, de, de... pas de liste complète de passagers du train accidenté à la gare voyageur de Yaoundé, Seuls sont affichés les noms des hôpitaux qui prennent en charge les accidentés et les noms des morgues vers lesquels ont été acheminés les corps, ici à l'hôpital central, par exemple, les listes des victimes prises en charge ici sont bien affichées, mais ces victimes et leurs familles continuent d'attendre. Elle ne va pas bien. Elle ne va vraiment pas bien. On peut voir, voir sa face. Son l'intérieur de la poitrine, ça ne va pas. Nombreux parmi eux sont particulièrement affectés. Hélas, aucune assistance psychologique pour l'instant. Avant de refermer ce journal, ce communiqué de presse, le premier ministre-chef du gouvernement, son excellence Philemon Lian, visitera les chantiers de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives et hôtelières de la Cannes 2016 à Bouya et Limbé Ce sera lundi 24 octobre à partir de 8 heures. Et puis, Coupe du Cameroun de football, les accréditations euh, sont ouvertes au ministère de la Communication. Direction de la Communication publique intérieure, porte 205. Le ministre de la Communication invite les journalistes intéressés à déposer leur dossier de demande d'accréditation au plus tard, mardi 25 octobre 2016 à 15h. Journal préparé avec la collaboration des stagiaires Michel-Renaud Oandja, Aline Gaïtené, Alain-Patrick Fouda et Victor Leman ici Prenez rendez-vous tout de suite après ce journal avec scène de presse, du presse Medoun Djemba et ses invités évoqueront de long en large le drame des écarts. Madame, messieurs, merci de votre attention. Retrouvez demain à 20h30 à Denbala, dans le début de semaine. I don't know.